de Marie-Galante, qui se trouve à 43 kilomètres de la Guadeloupe, euh, qui ont de grosses difficultés d'accès aux soins. Et nous avons été les premiers à, à expérimenter la télé-échographie cardiaque robotisée. C'était une première mondiale lorsque nous avons commencé en, en décembre 2016-janvier 2017. Nous avons euh, été primés, nous, avons, nous sommes lauréats du premier prix poster européen de télémédecine, en décembre 2019. Et grâce aux travaux que nous avons réalisés, puisque nous avons démontré que la technologie fonctionnait très bien, et que grâce à cette technologie, on pouvait prendre en charge, en consultation à distance, les patients qui se rendaient à l'hôpital de Marie-Galante. La télémédecine, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment l'avenir. C'est un avenir au niveau de la collaboration entre professionnels de santé. C'est l'avenir aussi parce qu'il y a une délégation de tâches. C'est l'avenir parce que euh, ça va permettre les collaborations non seulement sur notre archipel, mais également dans la Caraïbe et dans le monde entier. Il y a besoin de ces moments-là institutionnels, euh, citoyens, mais institutionnels, justement pour pour se dire la vérité avec des mots des mots scientifiques, des mots anthropologiques, des mots environnementaux, des mots culturels. Et ce moment-là, ce forum citoyen est un moment diagnostique pour la santé des Guadeloupéens.